Monsieur Maël, est-ce que vous, parlez, vous pouvez parler un petit instant pour tester un peu Parce que peut-être qu'ils vont prévoir des micros, donc euh, on sait jamais. Euh, bien sûr. Euh... Bien sûr maël ouais. parle, on n'entend on pas beaucoup. Continuez un peu pour voir. Bonjour, Maël s'appelle Maël. Il a parfait, gagné parfait. le jackpot. Ah ok. Euh, maël voir. Ah, ah c'est vous l'infirmière Ah bah tiens, c'est super ça. Bah, vous êtes, euh, êtes arrivé à pied alors j'étais mieux et j'ai trouvé personne pour me conduire, je sais pas vraiment conduire moi-même. J'ai commencé à, à pied et puis j'ai croisé monsieur Larou à la route 69. Putain j'ai laissé la, la nouvelle affaire venir à pied putain <rire> Je m'attendais pas qu'elle ait venir Bon bah ah, écoutez on se... Pas un moyen on de <rire> Exactement c'est vrai. Mais nous sommes vraiment désolés que vous ayez dû faire un peu de la marche à pied mais bon. Tant que quelqu'un vous a aidé un peu plus, voilà. Est-ce que vous êtes là pour faire justement la, la formation euh, Enfin le découvrir avec bien sûr avec les nouveaux médecins novices Ou vous allez nous aider un peu à faire... Justement la, la présentation. Euh, je pense que je vais plus vous écouter que vous aider, tiens. Très bien, très bien. Euh, C'est tant mieux. Hein. Et puis, de toute façon, pour vous, euh, il y aura peut-être pas grand-chose à payer. Hein. On fera peut-être même une petite réduction. Oh, nickel <rire> Vous êtes cruel Erwan Quand je dis réduction, euh, c'est littéralement euh, gratuit euh, pour elle Voyons, Ah on... Quand ouais. C'est, écoutez, c'est pour euh, éviter de le dire à votre non, je vous. on voit l'adun. Vous euh, pensez euh... que je peux juste aller faire un crochet euh, au carrière ou pas du tout euh... Si c'est très rapide, en attendant euh, le, le second, vous pouvez le faire. Je cours, euh... je... Ah bah si. Ah bah... Ah il arrive. Eh bah écoutez, dommage, hein, vous ferez ça après. merci ah, bah, ah, va eh bah, hein, voir. Ouais, c'est les, que les participants de la communauté Ok c'est Sergei et c'est Lou ouais, Je leur dis avec leur prénom parce que euh, leur nom famille etc Bon, Sanders, Krabou, Nashvich yeah, yeah, yeah, yeah, <rire> Pas de soucis, pas de soucis Bien bien, rentrons, ouais, nous, là, allons, euh, nous allons commencer Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la formation LDAC Je me présente Erwin Betami, médecin et psychologue de l'hôpital OGM. Bien sûr, vous en faites pas. Hôpital OGM veut dire euh, bien autre chose que ce que vous pensez à la communauté. Parce que je sais qu'à la communauté, vous avez des mots euh, qui, qui peuvent vous faire peur, etc. Mais en faites pas, je vous expliquerai après. Et du coup, je suis assisté avec euh, mon, mon assistant, justement, euh, monsieur euh, Maël. Bonjour, belle bonne Donc du coup, nous allons faire euh, une présentation euh, de, des nouveaux médecins euh, novices euh, qui sont ici. Donc euh, nous allons commencer de gauche à droite, en commençant par vous, monsieur, euh, au centre, là bien Eh bien, écoutez, je m'appelle Sergei Krupanovic, je suis médecin depuis un mois dans la communauté et euh, je suis venu ici euh, en quête d'apprendre euh, euh, les, tous les secours dont j'ai nécessaire. Et vous, monsieur Moi, je m'appelle Louzender, je suis médecin depuis... Une semaine à peu près à la communauté. Je suis venu ici pour le calme parce que la ville j'en ai marre et j'ai un peu d'expérience en médecine euh, de l'armée euh, il y ans. Et enfin euh, aussi la personne qui est ici à votre droite, monsieur euh, Lou, c'est une nouvelle infirmière qui va peut-être rejoindre l'hôpital OGM. Donc euh, je vous laisse vous présenter. Tout à fait. Darcy Marco, nouvelle arrivante en ville et infirmière secrétaire et j'espère euh, travailler bien avec euh, monsieur Tam ici. Bien, nous allons du coup euh, commencer avec la présentation. On vous présente déjà le sommaire bien du coup le sommaire nous allons présenter d'abord l'hôpital ogm bien sûr quelque chose de très important ensuite nous allons parler bien sûr avec la formation ensuite nous allons parler de ce qui est le plus important pour vous désormais c'est les ingrédients pour apprendre à faire des seringues et les trous de secours une petite activité très intéressante les quatre étapes du secours qui est justement ldlc et pour terminer bien sûr une petite conclusion et un petit contrôle le petit contrôle vous en faites pas il sera très simple à comprendre et euh, ce sera pas trop dur je l'espère pour vous c'est juste un petit test pour savoir si vous avez bien suivi toute la formation voilà eh bien, nous pouvons commencer à présenter euh, l'hôpital. Du coup, la compagnie OGM, Ordre Général des Médecins, a été créée euh, le 15 03 2021, dont le but est de sauver euh, des patients, des collaborateurs sur toute l'île. Et aussi, surtout, pour que euh, ça soit un monde euh, qui va mieux et euh, qui n'a pas de problème de santé, de choses comme ça. Du coup, dans notre hôpital, nous avons plusieurs choses, comme euh, des médecins, ça c'est sûr, évidemment, mais des médecins avec des petits travaux en plus, comme par exemple, psychologue, comme moi, un neurologue, comme monsieur Maël, que vous pouvez voir ici et qui peut partager son, sa petite expérience si vous voulez? Euh, oui, bien sûr, après. C'est pas le sujet tout de suite, mais... Bien sûr, bien sûr, bah, du coup, on peut continuer. Du coup, nous avons aussi des chirurgiens. <rire> des chirurgiens. Nous avons aussi une salle de repos pour les patients, des cabinets pour les séances de psychologues, des choses comme ça, et un héliport. Ensuite, nous avons des distributeurs pour justement que si nous sommes absents, ils pourront s'en servir pour euh, acheter des choses comme ça. Ensuite, des ambulances pour justement arriver ici, pour euh, des urgences, etc. Je ne sais pas si euh, Monsieur Tom s'est occupé à faire ça, mais normalement, vous allez recevoir du coup une ambulance Rien que pour vous. C'est bien ça, monsieur Tom C'est bien ça Oui, euh, oui, ouais, ça va être prévu euh, de le faire. Excusez-moi. Aussi, nous avons un téléphone, donc c'est OGM mieux. Et enfin, une assurance. Alors, l'assurance, bien sûr, je vais pas vous dire un peu trop dessus Mais en quelque sorte, l'assurance permettra tout simplement aux habitants de mieux Holding avoir euh, payé moins cher euh, que d'habitude. Donc, bien sûr, pour plus d'informations, comme c'est marqué, visitez l'hôpital. Continuons maintenant. <rire> cool, dude la formation vous permettra tout simplement d'aider un peu plus vos amis et aussi des nouvelles personnes que vous allez sauver. C'est surtout aussi la raison de pourquoi je propose cette formation c'est que nous sommes très peu de médecins. C'est que si par exemple je suis absent ou que monsieur Maël est absent et que bizarrement il y a quelqu'un qui est blessé et qu'il n'y a aucun médecin, vous savez qu'est-ce qu qu'il arrive Uber. Voilà, exactement, donc euh, il meurt et donc euh, il y a moins de travailleurs, il y a moins de personnes qui peuvent s'occuper d'une ferme, moins de militaires, voilà, c'est... Moins d'argent Voilà, ça aussi, moins d'argent aussi, et euh, on, on a une mauvaise image de l'entreprise, donc vous voyez. Bon, excusez-moi... Euh... La santé avant l'argent, quoi. Voilà, exactement, bien sûr, la santé, donc euh, c'est pour ça, donc... Euh... Mais bon, dites-vous qu'on a la santé et euh, s'il si meurt, et bah, on n'a pas l'argent. Donc euh, du coup, euh, c'est eux qui doivent penser que la santé avant l'argent. Du coup, bien sûr, je vais résumer avec cette petite phrase. Un sauveur en plus... Une personne qui est prêt pour aider ses collaborateurs avec bien sûr une attention avant euh, tout simplement la formation parce que si vous faites cette formation c'est pour une simple raison de garder les distances parce que vous savez il y a eu pas mal de mésaventures que qu'on a eu en, entre médecins comme justement mon autre collègue qui n'est pas présent malheureusement donc voilà du coup prenez ces deux exemples là un aventurier médecin pas bon mais un médecin qui respecte les distances sécurité ça c'est bon Passons à la suite avec bien sûr les ingrédients des seringues et des trousses de secours. Parce qu'évidemment, vous savez juste faire des bordages. Et bien maintenant, nous allons vous expliquer comment ça fonctionne. Alors du coup... Pour les seringues et les trousses de secours, quelque chose à savoir, les seringues permet de soigner votre patient 20% et la trousse de secours, tout simplement, à 100%. Du coup, pour la seringue, il vous faut 15 tissus, 10 fragments de métal et 10 essences. Grâce justement aux seringues, et ben vous pouvez justement de créer la trousse de secours. Alors, il ne faudra malheureusement que 2. Et ensuite, il faut, faudra par contre beaucoup de carburant. Alors, du coup, les informations importantes, c'est que la seringue, vous pouvez l'utiliser pour soigner soit vous ou soit avec votre patient. Donc... Main gauche pour vous, main droite pour votre patient. Comme les bandages. Exactement, hein, tout à fait, comme les bandages. Alors, et du coup, vous allez me dire, du coup, la trousse, elle marche la même chose Eh bien, euh, malheureusement, non. Si vous les équipez dans votre ceinture et que vous essayez de l'utiliser et de l'avoir dans les mains, ça disparaît, malheureusement. C'est comme la nourriture. Voilà, exactement. Donc, euh, du coup, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de... Euh... Ah oui, ta gueule On vous entend jusqu'à l'autre bout du village. Oups. Ah excusez-moi, c'est pour excusez-moi. Excusez-moi, c'est excusez-moi, c'est pour qu'ils puissent mieux entendre. Excusez-moi, je, je me pardonne. Euh oui, non mais c'est pas méchant non plus. Non, il a pas de souci, je peux comprendre. Voilà, après j'ai peur qu'ils soient sourds donc Non, il y a pas de souci, <rire> voilà, il sûr, donc, euh... non, y a pas de souci. Bah de toute façon, j'ai jamais terminé cette étape. Ah, il y a pas de souci. Bah, ah, on a droit de rire. De toute façon, comme diraient les Suisses, rire est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Et donc justement, nous allons vous présenter les quatre étapes du secours, justement avec LDSC, que nous allons du coup vous afficher désormais. Pour euh, savoir qu ce que ça veut dire LDSC, eh bien ça veut dire tout simplement localiser, déterminer, lever et... Coopérer. Donc du coup, ce sont quatre étapes très importantes pour euh, un secours. Vous recevez euh, une alerte, et eh bien, il faut suivre cette étape quand même pour euh, que vous puissiez euh, mieux sauver la personne. Et donc, ce que je peux vous proposer désormais, c'est de faire une simulation. Donc, euh, nous aurons besoin d'un patient qui se nommera Philibert et nous aurons besoin d'un médecin. Monsieur euh, Tom, vous voulez faire le, le patient Oui, oui, oui. Ouais. Du coup, pour, euh, pour donner un, un, un prénom quand même à mon personnage de médecin, j'ai décidé de l'appeler voiture City. Donc, euh, Watch Your City, euh, que je suis, eh bien, je vais respecter la première étape qui est tout simplement localiser l'accident et le l'audio. Qu'est-ce que ça veut dire ça je Déterminer où se trouve l'accident et. Déterminer s'il y a des dangers autour Exactement, tout à fait Par exemple, quand vous, vous recevez une petite alerte Le mieux pour vous, c'est d'aller à l'endroit Et d'analyser le terrain Parce que si par exemple vous vous rentrez dans un désert Vous avez des chances de rencontrer un puma Je vais regarder où se situe euh, Tom. monsieur Tom Enfin monsieur Philibert Je le vois qu'il n'y a aucun danger Mais si par exemple il y a un danger important Genre un désert, une attaque de gang Ou même une météorite qui peut arriver à tout moment Je reste caché derrière un petit caillou Comme sur ce dessin Et j'observe la situation en attendant que le danger s'éloigne N'hésitez pas à vous accompagner Accompagné par des professionnels de la chasse ou des choses comme ça. Maintenant, commençons avec la prochaine lettre suivante, qui est bien sûr la lettre D. Déterminer les besoins d'un patient. Quand vous avez éloigné le danger de tout ça, vous pouvez vous rapprocher du patient. Donc, je vais poser la question à monsieur Tom ce qui s'est passé Monsieur Philibert, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez mal au. Un petit peu à la jambe j'ai fait une mauvaise chute, j'étais sur la table j'ai sauté, oh là là Oh non c'est très horrible, vous avez sauté et vous êtes euh, vous avez même la jambe tordue et même le petit toit de pied euh, qui s'est cassé parce que vous avez touché la, le bord de table donc du coup je fais quoi eh bien, C'est très simple, je sors mes bandages ou les seringues selon la situation donc par exemple là je mets un bandage pour monsieur Philibert voici plusieurs situations que vous pouvez avoir parce que monsieur Philibert a eu un accident toute bête, comme justement si c'est une chute vous pouvez le relever tranquillement si c'est une maladie et vous sortez les médicaments, c'est une personne grave et vous sortez euh, comme je vous ai dit les bandages les seringues et la trousse de secours et par contre si c'est un tank vous sortez, vous sortez, vous vous sortez, vous vous, vous échappez parce que un tank quand même. Vous, vous, vous, il vous dit qu'il y a un tank. Vous vous barrez. Vous êtes le seul médecin qui est dispo et que en plus il vous dit qu'il y a un tank. Vous barrez parce que vous allez mourir avec lui quoi. Bon excusez-moi. C'est parce que euh, comme je vous ai dit, euh, j'ai comme j'ai dit, il euh, y a un collègue qui a fait la même chose donc euh, voilà, c'est pour ça. Quelle est la troisième étape du coup C'est tout simplement lever le patient avec votre main main maintenant, c'est parce que nous avons un petit don, c'est qu'on peut relever la personne. Qu'est-ce qu'on fait pour relever la personne On analyse quand même euh, ce qui s'est passé aux alentours. Donc je regarde. Mm -hmm. Pas de problème avec la table. Bah écoutez, monsieur Philibert, je vais vous relever. Respirez du coup un bon grand coup. Et tout va bien se passer. Là, vous devez respirer. <rire> Là, j'ai gêné un peu... Oui, bah <rire> je, sais, je, sais, je respire. Bah, bon, ouais, va... faire, hein, vous il s'est le relever. Du coup, pourquoi je dis bien sûr ça Parce que vous allez le relever, mais il faut qu'il fasse aussi un petit effort, parce que bon, vous faites un effort pour sauver sa vie, maintenant il faut qu'il fasse un petit effort quand même, donc euh, vous lui dites tout simplement de respirer un bon grand coup, et comme ça, vous serez relevé, avec le patient. Et maintenant, la quatrième étape qui est quand même la plus intéressante, euh, à la fin quand même, c'est tout simplement coopérer entre vous... Et le patient. Qu'est-ce que ça consiste Et eh ben, ça consiste à ça. Bonjour monsieur Philibert, je vous ai relevé, je vous ai soigné, et eh bien euh, du coup je vous ai donné quand même une seconde vie quand même monsieur. Ouais, ouais, merci, Du merci. coup euh, je voudrais avoir une petite récompense euh, spéciale qui est tout simplement me passer euh, quand même, euh, parce que bon, je vous ai sauvé comme la vie, donc euh, il faudra me payer un peu euh, en liquide si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, je ne vais, vais pas le prendre, c'est mal pour lui de vous prendre, donc vous pouvez récupérer. Voilà, donc en quelque sorte, il faut qu'il y ait un échange entre vous et lui. Vous vous avez sauvé, etc., c'est très chouette. Mais il faut qu'il vous donne une récompense quand même, parce que euh, si, euh, si vous ne l'avez pas sauvé, bah, il serait mort. Donc il faut bien qu'il vous donne une récompense quand même. Maintenant, pour terminer tout ça, nous allons faire un petit contrôle. Bien sûr, l'objectif n'est pas non plus de réussir à 100%. L'idée, c'est surtout que vous réussissez à bien comprendre euh, ce qui s'est passé et que vous avez bien suivi les étapes. Je vous ai préparé tous un petit document, et donc, il faudra remplir euh, avec euh, ce qu'il faudra marquer. Déjà, votre nom et prénom pour que je puisse savoir ce qui se passe, euh, etc., qu -ce, quelles sont les erreurs que vous avez faites, etc. Tiens, même à vous, euh, on sait jamais. Et euh, donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous laisser à remplir le petit contrôle. Suivez bien toutes les questions et n'oubliez pas, l'objectif n'est pas de réussir toutes les questions. C'est tout simplement de réussir à comprendre parfaitement euh, ce que je vous ai présenté. Allez-y du coup. Bien, euh, monsieur Maël, euh, est-ce que vous avez des petites anecdotes à raconter quand même pour euh, ambiancer un peu euh, la scène mmh, mmh. Laissez Maël réfléchir. Et, et bien cette fois, euh, avec... Euh, c'est un peu profond dans, dans les souvenirs de Maël, et il faut qu'il vienne. Ah, quelqu'un a levé la main Vous avez levé la main oui, quelques... le... vous, vous avez fini, c'est ça Ou vous avez une question Oui, c'est ça. Ah, bah, très bien, je le prends. Très bien, très bien. On, on sait jamais, hein. vous savez, lever la main c'est pour aussi poser une question, donc euh, je préfère une autre de demande. Je peux poser en même temps une question, du coup ou pas Oui, bah, en attendant que les deux autres euh, puissent euh, terminer leur question vous pouvez poser une question, allez-y. C'est dans quel cas que vous utilisez, du coup une seringue Si par exemple le patient euh, a une blessure grave, comme je l'ai dit, vous devez euh, le soigner. Genre il a eu euh, une plus grande chute que une chute tout basique, hein, euh, vous glissez euh, sur une peau de banane, ça vous, vous soignez pas, hein, vous relevez justement. Si par exemple c'est une grande chute euh, d'un grand immeuble, etc., et bah, vous pouvez utiliser les bandages et les seringues. Vous recommander c'est tout simplement d'utiliser une seringue et que des bandages oui, ce que je fais d'habitude. Si on rencontre un puma du coup dans le désert comme vous avez dit euh, on, on attend aussi des chasseurs ou on peut l'écraser Alors, euh. Bah, écoutez, si par exemple vous avez un véhicule accompagné, bien sûr, bah si par exemple le puma est un peu plus éloigné que sur le patient, et bah si vous avez un, un petit plaisir pour se dire ah quand même ce puma il, il attaque quand même mon meilleur client, et bah. Vous foncez Et vous l'écraser Avec force Excusez-moi, ça faisait du bien que je fasse ça. Je comprends, je comprends. Est-ce que voulez-vous que je fasse une analyse de vos réponses pour que je dise euh, Simplement les retours, euh, savoir... Pour euh... moi, si vous pouvez me faire vite, s'il vous plaît, parce que je dois aller me coucher assez rapidement. Ah, très bien. Bah, vous savez quoi, je, je, si vous voulez, je... je vais commencer avec vous d'y attends. attends, regardez localiser, je sais pas. Alors pour l'instant sur la question 1 et 2 ça a l'air correct. Ouais, c'est la dernière où vous avez oublié la seconde étape. Mais en fait pas, vous avez réussi quand même à trouver déjà 3 étapes, ce qui est pas mal. à L'étape déterminée, c'est vrai que c'est un peu compliqué à se rappeler, mais sinon vous pouvez le résumer avec un autre mot, c'est-à-dire donner ce qu'il faut aux patients. Bref, du coup évidemment je vais vous passer maintenant la donation que vous puissiez apprendre à faire des soins et des trousses. Passez une très belle journée et puis une prochaine fois. Vous pouvez tous applaudir Serge. Merci. Merci beaucoup. <coughs> <coughs> Mais c'est pourquoi il y a un gosse Moi, je vous applaudis, vous. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. écoutez, je vous une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Bien, maintenant, nous allons passer à monsieur Lou. Alors, vous avez tout bon. C'est juste que sur l'étape euh, de, de trou de Secours, vous êtes trompé de chiffres pour l'essence. C'était 50. Vous avez vous êtes à un dixième oui, je chiffre je de près. C'est pas trop grave. En vrai, vous avez déjà pris un gros chiffre. Parce que vous savez, il y en a 5 qui mettent euh, comme le même nombre pour une seringue. Donc, franchement, je vous applaudis aussi. Vous avez tout très bon. Donc, euh, vous méritez bien sur euh, les, les plans pour euh, tout ça. Et maintenant, bien sûr, on va terminer avec la dernière, évidemment, la meilleure pour la fin, comme on dit. Faites attention, vous avez oublié euh, le nombre euh, pour le carburant, mais c'est pas grave. Vous avez dit le, le, le nom, mais pas le nombre euh, pour le carburant. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez été très bon pour la première question. Il y a le une... plus important. Couillonner la personne <rire> de la, la dernière étape, en vrai, c'est vrai que le mot choisi, euh, enfin, le, le verbe, eh bien, euh, c'est vrai que ça peut être lié avec coopération, donc euh, c'est bravo à vous. Franchement, vous étiez très original pour la dernière. Ah, merci, vous avez tous très bons et du coup, bah bien sûr, vous méritez les seringues et les trous de secours. Bah, c'était la formation LDSC, donc euh, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, euh, n'hésitez pas à envoyer un petit email ou un peu une petite lettre euh, pour euh, dire euh, les retours, c'est qui s'est passé, des choses comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez des questions en plus si des patients ont des, des, des maladies euh, du type plus neurologique, on peut vous envoyer des patients, pas du tout. Écoutez, si par exemple vous avez euh, besoin euh, d'un psychologue, et bah nous sommes présents, ou même un neurologue, euh, monsieur Maël serait très très ravi. Monsieur Prends note du coup. Et euh... eh ben du coup, c'est terminé. Merci à tous d'avoir participé. C'est à vous pour la formation. Pas de soucis. Et au plaisir de vous revoir peut-être. Vous aussi. Bon, bah du coup, on peut on peut les laisser à faire leur journée maintenant. Attendez. Toc. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette formation. Pas de souci. J'espère que d'ailleurs, vu que vous étiez intéressé à être secouriste, ça vous a donné au moins un peu quelques idées à comment sauver des vies, des choses comme ça. Oui, oui. Après ce que j'ai vu, oui, c'était intéressant. Bien préparé et tout, aux petits oignons, la formation. Ça fait plaisir parce que j'ai mis tout mon cœur à faire et surtout qu'en plus, si vous voulez, j'ai même un diaporama pour présenter l'hôpital. Vous avez fait un super long travail. Ça avait besoin de formation. Merci beaucoup d'entendre, parler. votre travail. Et Nickel, merci hein. beaucoup aussi Bah du coup je vous souhaite une très belle journée et au plaisir pour peut-être une nouvelle formation s'il y a des nouveaux médecins. Bah après mais même si vous avez, euh, j'ai envie de vous dire, euh, des médecins à mieux, vous voulez être plus tranquille pour faire la formation, euh, vous m'appelez et, et moi je mettrai une voilà, salle à la disposition parce que à bah, mieux, euh, on va pas se le cacher, ça court dans tous les sens. Les clac clac clac clac clac. Exactement, tout clac clac, euh, même il euh, y a des personnes qui aiment bien gueuler pour savoir euh, où se situe euh, l'avenue euh, Félixfort donc euh, voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée voilà. mais je remonte en ville. Ok, bah si vous voulez, on, on peut vous bah, amener merci, en véhicule. Merci, bonne soirée à vous aussi. Ah, volontiers. n'hésitez pas à les mettre en contact avec moi s'ils si, si désirent une salle. Très bien, très bien, bah je prendrai note. Bon, passez une très bonne journée, monsieur Tom, et à la prochaine. Et merci pour tout. Bah merci, bonne journée, bon retour, et soyez prudents sur la route. Merci, et à votre santé aussi.